Bonjour. Donc ce cours, c'est un cours vraiment avancé. Euh, on va ouvrir le capot de Pharo et on va aller voir comment les classes et toutes la, les relations d'instance entre classes sont gérées. Donc euh, c'est vraiment pour les curieux, on va dire. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que vous n'en avez absolument pas besoin pour programmer en Pharo. La preuve, c'est que vous avez déjà programmé plein de petits programmes et d'applications en Pharo sans savoir comment ça marchait. Maintenant, moi, je me dis qu'intellectuellement, je serais insatisfait si le cours ne me montrait pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc, par exemple, moi, je veux savoir où est-ce que New est défini. Je veux savoir, mais c'est quoi la classe de métaclasse Et je veux comprendre tout ce bazar. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce cours. Donc, si vous ne le comprenez pas en première instance, vous le mettez de côté. Ça ne vous empêchera pas de faire du pharo. Par contre, si vous avez vraiment envie de savoir, ben, vous l'écoutez une deuxième fois ou une troisième fois si nécessaire. Alors maintenant, il y a une clé qui est fondamentale et qui est vraiment sympa, c'est ce transparent-là. Avec ce transparent, normalement, vous devez comprendre. L'idée de base, c'est toujours la même chose, de toute façon, on ne fait que répéter ça dans ce, dans, dans ce MOOC. C'est quand j'envoie un message à un objet, qu'est-ce que je fais Vous devez le savoir depuis le temps. Je suis le lien d'instanciation. je cherche dans la classe de l'objet et si je ne le trouve pas, je remonte sur l'héritage. Donc toujours ces deux points. Premièrement, je vais sur la classe. Deuxièmement, je regarde dans l'héritage. On va faire ça systématiquement systématiquement et systématiquement encore dans ce cours. Donc les métaclasses pour les expliquer on, on les explique en sept points et on va les dérouler un par un, vous allez voir, relativement, finalement c'est relativement simple. Hein. Le premier point, chaque objet est instance d'une classe. Ouh, ça c'est dur. Donc là j'ai l'objet order -Ord collection est instance de la classe order -Ord collection. Ouais, jusque là ça va. Donc le deuxième point, chaque classe va hériter, finalement, de la classe Objet. Alors là, ce qu'on voit, bah, c'est que the collection hérite de collection qui hérite de Collection, qui hérite de Object. Pour info, hein, « eventually », pour les petits Français, ça ne veut pas dire « éventuellement », ça veut dire « de manière sûre ». C'est un faux ami. Donc, voilà, on a toujours notre graphe d'héritage qui va de toute façon venir pointer sur Object. Donc, qu'est-ce que c'est finalement que la responsabilité de la classe object ben, La classe object, ça représente le comportement commun entre tous les objets du système. Donc, la gestion des erreurs, quand on met un breakpoint, les annoncements, et c'est la racine de l'arbre d'héritage. Vous pouvez aller voir ce qu'il y a dans objet. C'est ça, sa, sa responsabilité première, c'est le comportement minimal. Donc, on revient à nos sept points. Chaque classe est instance d'une métaclasse. Ben, c'est ce qu'on avait vu dans un cours précédemment, on a dit une classe X, c'est l'unique instance de la métaclasse qui s'appelle XClass. Et bien, c'est ce qu'on voit. Order -road collection, la classe Order -road collection est instance de la classe Order -road -collection class. La classe SequenceAbleCollection est instance de la classe -collection Class. Object, la classe Object, est instance de la classe ObjectClass. De toute façon, toutes les classes du système sont instances d'une autre métaclasse qui a le même nom qu'elle avec euh, euh, suivi de classe. Donc, les métaclasses, en fait, sont créées automatiquement par le système quand vous créez une classe. Elles sont déjà créées, puis on envoie le message new à la métaclasse qui crée la classe. Donc, la question, la hiérarchie de métaclasses est parallèle à la hiérarchie de classes. Bah oui, ça veut dire que tout à l'heure, on avait spécifié que order -road collection est l'instance de order -road collection class, que sequenceable collection est instance de sequenceable class. Maintenant, il faut. On devait, on devait spécifier qu est quelle est la relation entre les deux. Comme j'ai une relation d'héritage ici, ben j'aurai une relation d'héritage ici. Toujours. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a cette hiérarchie, ces deux hiérarchies qui sont parallèles. Donc qu'est-ce qui se passe quand est-ce qu'on utilise cette hiérarchie ben Quand j'envoie le message new, typiquement à hors de road collection, je vais chercher où à dans la classe, je vais sur la classe, dans Order of Collection Class, et je cherche, est-ce que tu as redéfini new Oui, non. Est-ce que tu as redéfini non? Oui, non. Est-ce que tu as redéfini non? Oui, non. Etc, etc. D'accord Et donc là, on voit bien que on reprend la, la clé que je vous ai donnée en début de cours, qui est, je vais d'abord, quand j'envoie envoie un message, je vais d'abord sur la classe, puis je suis l'héritage. Maintenant, jusque-là, vous pouvez dire, bon, bah, ok, j'ai compris. Maintenant, les questions qui nous intéressent, mais c'est... Object class, elle est instance de qui C'est vrai, ça, quoi Et qui, c'est la super classe de object class Et qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va marcher quand j'envoie un message à une métaclasse Et est-ce que ça va marcher quand j'envoie un message au truc qu'il y aura ici Ce sont les questions qu'on va voir maintenant. Donc, ce que le système dit, il dit, chaque métaclasse hérite de classe ou jusqu'à behavior, on va dire. Donc regardons ça, donc on répond à la première question, object class, c'est une classe, donc elle hérite de classe, classe hérite de classe description et behavior. Donc en fait dans Pharo, si on regarde par rapport à certains autres systèmes comme euh, les systèmes LISP, ils n'ont qu'une seule classe pour behavior class description. Dans Pharo, c'est découpé parce qu'il y a de la réutilisation. Vous allez voir que MetaClass va se brancher sous ClassDescription et donc on va réutiliser ClassDescription dans deux cas de figure. Et ce qu'on voit, c'est que Behavior, qui est l'essence de ce que c'est qu'une classe, va pointer, va irriter d'objets. Donc là, par exemple, quand je vais envoyer un message ici, il va se balader comme ça, jusque là. Parce que qu'est-ce qu'il fait ben, Il va au niveau classe, puis il suit l'arbre d'héritage. Donc la question de savoir où est-ce que new est défini, Ben new, la méthode qui crée des instances, elle est définie dans Behavior. Donc, quand j'envoie le message new à Order Road Collection, qu'est-ce qui se passe Je cherche dans la classe, première étape, est-ce que new est redéfini Donc, imaginons que new ne soit pas redéfini dans l'héritage. Je vais parcourir toutes les sous-classes, toutes les super-classes, pardon, et je vais arriver sur new. Et vous vous rappelez que le lookup, c'est quoi C'est chercher une méthode et l'appliquer sur le receveur. Et donc, je vais trouver la méthode new que je vais appliquer sur qui Sur le receveur, qui est la classe Order Collection. Et ça va me créer une nouvelle petite instance de Order of Collection. Donc, on va appeler, je sais pas, moi, celle-là, l'Oral 3.4, par exemple. D'accord Et encore une fois, vous voyez la clé que je vous ai expliquée au début du cours. C'est toujours la même chose. Quand j'envoie un message, je charge dans la classe du receveur et je suis l'arbre d'héritage. Donc si on regarde, là je ne veux pas aller trop dans les détails, mais finalement qu'est-ce que c'est que behavior Behavior c'est l'essence de ce que c'est qu'un objet qui peut avoir des instances. Un objet qui peut avoir des instances, en particulier, il doit avoir un lien de super classe, un dictionnaire de méthodes et une description des instances, qu'on appelle souvent un format. Et puis vous pouvez regarder dans la classe, hein, j'ai pris quelques-unes des méthodes, vous avez new, basic new, euh, new colon. Basic new. Alors, la différence entre new et basic new, ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais faire de redéfinition de basic new. Ça, on l'a on dit lors du cours sur euh, les méthodes, il ne faut jamais, en faro redéfinir une méthode qui commence par basic, parce que sinon, vous ne pourriez plus accéder à la méthode, à la méthode originale. Donc, il y a d'autres, d'autres. voyez, on peut accéder à toutes, toutes, les, toutes les méthodes compilées, ce genre de choses, donc ça, je vous laisse regarder. Mais behavior, c'est l'essence de ce que c'est qu'une classe. Classe description, qu'est-ce que c'est c'est une super classe abstraite qui va être partagée entre classe et métaclasse et qui ajoute un, des fonctionnalités à behavior comme la gestion du nom des variables d'instance parce qu'une classe a priori elle n'a pas besoin d'être fait pour un humain pour être exécutée. Là, class description va ajouter ce genre de choses, la catégorisation des méthodes. Les méthodes c'est ce que vous avez dans le browser. Quand vous avez le browser avec les, les protocoles, ben, on va dire cette méthode là elle, elle est stockée dans le protocole printing par exemple. La notion de nom aussi, euh, la gestion des changements et, et le fait que quand vous faites un changement, il est enregistré dans un fichier, etc. Donc, bon, après, il faut regarder ce qu'il y a dedans, ce n'est pas très intéressant. Mais cette décomposition, elle est faite parce qu'il y a réutilisation par ces deux sous-classes. Donc, classe, bah, c'est la, la, la classe qui va représenter les, les, les classes qu'on manipule dans Faro. Donc, vous avez, par exemple, la gestion des variables partagées qui sont des classes var. Vous avez une meilleure façon de nommer et de compiler des choses. Donc, encore une fois, vous pouvez regarder dans le code. Donc, les classes sont des instances de métaclasses puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Quand j'ai dit que Object était instance d'une classe qui s'appelle ObjectClass, et que OrderOrdCollection était une instance de -collection class, ça marche aussi sur Class, ClassDescription et Behavior. Il n'y a pas de raison. Hein Donc, Class est une instance de ClassClass, -class. Description, la classe description est une instance de la classe description class et Behavior est une instance de la de la classe behavior-class. Et qu'est-ce qu'on a dit On a dit qu'on avait l'héritage, que si j'ai une relation d'héritage entre order collection et object, je dois avoir la même relation d'héritage entre order collection class et object-class. Donc, je vais retrouver ce que j'ai mis en gras sur les transparents, je vais retrouver cet héritage. Et donc behavior-class hérite de object-class. L'avant-dernier point, chaque métaclasse est instance d'une métaclasse. Parce que la question qui se pose, c'est ok, c'est très bien, de qui est instance Order Collection Class Parce que c'est un objet, puisque tout est objet dans Faro. Donc, Order Class est instance de la classe métaclasse. Object Class est instance de métaclasse. Class Class est instance de métaclasse. Class description, class est instance de métaclasse. Donc toutes les métaclasses du système sont instances de métaclasse. Et maintenant, métaclasse, elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle hérite de class description. Parce qu'elle va dire, oh ben, moi je suis une classe un peu particulière, j'ai qu'une seule instance en fait. Et vous ne pouvez pas donner mon nom, parce que mon nom, il est défini par le nom de mon instance. Ce qui est un peu barbare, hein, mais c'est comme ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est que order road Collection. Est instance de Collection class et que Collection class a comme nom celui de son instance. Donc chaque métaclasse est instance de métaclasse. Donc en fait, si on regarde dans le code, métaclasse, sa principale responsabilité ex et, et, et existence, c'est de créer d'initialiser une unique instance d'elle-même. Donc il nous reste une seule question maintenant à laquelle on doit répondre, mais c'est de qui est instance la métaclasse La métaclasse, elle est instance parce que c'est une classe comme ordered collection c'est la même chose elle est instance de la classe metaclass class et si on regarde metaclass hérite de classe description donc metaclass class hérite de classe description. Class class de class description class de la même manière que j'avais ordered collection class hérite de object class car Order road collection hérite de object donc ce qu'on voit c'est que MetaClass est instance de MetaClass class, de la même manière que Order Road collection était instance de Order Road collection class. Et maintenant, MetaClassClass, class, elle, est instance de MetaClass, de la même manière que class class, object ObjectClass et Order collection class sont instances de MetaClass. Ça fait un peu bizarre de voir ce petit noyau, mais c'est normal, c'est cohérent avec l'ensemble de la chose. Et effectivement, vous n'en avez pas besoin pour, pour programmer en pharo, donc vous pouvez l'oublier. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce graphe, c'est que la clé que je vous ai donnée en début de cours, elle fonctionne parfaitement dedans. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous envoyez un message à un objet, on va regarder sa classe et parcourir l'arbre d'héritage. Et là, j'aimerais faire quelques, quelques exemples avec vous. Commençons par le début. J'envoie un message à cette instance-là. Qu'est-ce qui va se passer Je viens sur Object. Si j'envoie un message à la classe, je vais aller sur la métaclasse et je vais remonter l'arbre d'héritage. Comme ça si j'envoie un message à une métaclasse où est ce que je dois chercher dans métaclasse puisque ma métaclasse Order road collection class est instance de métaclasse donc je vais chercher comme ça je vais suivre le lien d'instanciation, je vais remonter ici et boum là c'est par exemple si j'ai un, si un message qui n'est pas compris ou si j'ai une méthode qui est que définie sur object c'est le chemin qu'il fait maintenant si j'envoie un message sur euh, métaclasse elle-même j'envoie un message sur métaclasse. où est-ce que je vais chercher je vais chercher sur MetaClass Class, class d'abord, puis je remonte l'arbre d'héritage. Donc, oups, là, ici, voilà, je ne voyais plus, et celui-là, c'est le plus compliqué. De la même manière, si j'envoie un message sur MetaClass, celui-là, il est plus simple, si j'envoie un message sur MetaClass Class, c'est la même chose qu'envoyer un message sur OrderOrd Class. Où est-ce que je vais chercher Je vais chercher dans l'instance de metaclass class, qui est metaclass, et donc je vais chercher, je vais faire exactement le même parcours que de road, road collection class, je vais suivre ce chemin-là. Ce que je voulais vous montrer avec ce graphe, c'est qu'il est complètement cohérent, en fait. Vous ne pouvez pas avoir un graphe incohérent. Pourquoi Parce que la machine virtuelle ne fait qu'une seule chose. Quand vous envoyez un message à un objet, cherche dans la classe de l'objet et remonte l'arbre d'héritage. Et ce graphe qui, en fait, paraît complet, est complètement uniforme par rapport à ça et cohérent. Donc ça, c'est ça que je trouvais un petit peu excitant, parce que moi, je me suis posé les questions et je trouvais ça vraiment sympa. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir bah, Que les classes sont des objets, qu'elles peuvent recevoir des messages, que le processus est exactement le même qu que pour n'importe quel objet. Alors après, bien sûr, avec un petit peu la complexité qu'on a des métaclasses qui ont une instance unique et qui ne sont pas nommées explicitement. Mais ça, vous n'en pas besoin pour programmer en Pharo.